au fil des ans, des nombreuses femmes, qu'elles soient basées sur l'âge, l'exposition au soleil, les hormones, la grossesse, entre autres causes, ont tendance à souffrir des imperfections sur le visage. Avec cette recette facile, vous pouvez éliminer les tâches qui vous dérangent beaucoup. Les ingrédients sont abordables car ils sont chez vous, comme les dentifrices blancs. Et les pommes de terre cette recette a fait ses preuves et vous ne nagerez plus à contre courant à la recherche du remède magique pour éliminer une fois pour toutes ce horrible tâche L'attribut de cette recette permet à la peau d'être parfait et plus jeune vous pouvez voir la différence entre avant et après sur votre visage pour cela, vous aurez besoin d'une pomme de terre, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Vous aurez besoin de la pâte de dentifrice blanche, quelle que soit la dentifrice, il faut que la pâte soit blanche. Vous allez râper votre pomme de terre, récupérer le jus de la pomme de terre. Vous allez le mélanger avec une cuillère à café de votre pâte de dentifrice et vous allez l'appliquer sur votre visage. Laissez-le reposer 40 minutes et rincez votre peau. Les amis, vous pouvez utiliser cette recette. Tous les jours, matin et soir, sans vous exploser au soleil. Et vous allez voir, vous allez garder votre peau belle, jeune et sans taches sombres. Elle fonctionne vraiment à merveille.